oh bonjour j'espère que vous allez bien euh... non, je ne savais pas que vous étiez là pour quelque chose mais bah, du coup on se retrouve pour un guide butcher évidemment bonjour à tous butcher un personnage qui peut s'avérer très frustrant à hélo, personnage qui a très haut elo et est difficile à jouer même s'il a de grandes forces on y reviendra il a également de grandes faiblesses et on va et eh bien s'en servir pour parler un petit peu des grandes forces et du coup présenter un petit peu le personnage mais également Apprendre à mieux le jouer et à mieux le contrer. Donc Butcher, c'est tout simplement un assassin mêlé qui euh, possède. Bah, qui est assez. en fait, facile à prendre en main. Hein. Globalement, ce n'est pas, pas des sorts très très durs à jouer, mais c'est surtout la réalisation qui est compliquée. Savoir quand y aller. Alors, évidemment, c'est un petit peu le problème de tous euh, les assassins mêlés. C'est quand est-ce qu'on peut y aller dans le fight Quand est-ce qu'on peut enfin appuyer sur ses touches Ça, je ne peux pas vous l'apprendre, c'est toujours un petit peu difficile. Ce que je pourrais vous dire juste. C'est faut pas hésiter à feinter Et faut pas hésiter surtout à compter Très important à compter les contrôles adverses Si par exemple bah un ETC a encore une glissade Attention parce que si vous y allez maintenant ETC et glissade Donc essayez plutôt d'attendre le départ des tanks adverses N'hésitez pas aussi à prendre le flanc hein, Passer sur le flanc des adversaires Ça peut vous faciliter la tâche Et rester furtif bien sûr le temps D'engager l'assaut Tel un prédateur dans la brousse En attendant du coup Butcher Un, auto un assassin qui est Repose énormément sur l'auto-attaque C'est vrai que souvent on a une certaine Hybridation des dégâts, par exemple un Tral Même s'il a des grosses auto-attaques Un Tral va faire quand même des gros dégâts de compétences C'est pas tout à fait vrai Sur Boucher, bien sûr il a des dégâts de compétences Comme n'importe quel perso, mais c'est vraiment Son auto-attaque qui est très importante Et à ce petit jeu là, je vous invite bien sûr à aller voir les frames Zero to Hero sur l'auto-attaque Parce qu'il y en a plusieurs, notamment sur ce qu'est Un reset d'auto-attaque timer Mais j'y reviendrai juste après Donc Butcher, on va commencer par le passif la viande fraîche, alors mort, les serviteurs ennemis proches produisent une unité de viande fraîche. Les héros ennemis en produisent 20. Chaque unité ramassée ajoute 0,5 points de dégâts aux attaques. Le boucher perd un maximum de 15 unités de viande en cas de mort. Ça, c'est la grande force du Butcher. C'est un perso qui snowball, à savoir l'effet boule de neige. Donc c'est un perso qui, plus il arrive à farmer, plus il arrive à tuer des héros adverses, plus il devient fort. C'est-à-dire que s'il n'arrive pas à stack, le perso est pas très utile. Si jamais il arrive à stack, le perso devient monstrueusement fort. C'est déjà un des problèmes de Butcher. Comment le contrer on évite de le, de le feed facilement. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc en early, par exemple, pas terrible Butcher. Là où en late game, bah, il peut attendre des scores assez violents. Donc collecter 200 unités de viande. Gagne 125 points de dégâts d'attaque supplémentaire et augmente la vitesse d'attaque de 25% Donc ça c'est très fort, vous augmentez vos dégâts d'auto-attaque et en plus la vitesse à laquelle vous infligez c'est très bon Les héros continuent de produire 10 unités de viande mais les serviteurs n'en produisent plus Mourir n'entraîne plus la perte de viande Donc ça c'est aussi encore une fois très important, c'est que même quand il a stack il peut continuer à stacker Donc c'est aussi pour ça que c'est un fléau à bas niveau parce qu'à bas niveau il y a souvent énormément de morts Donc le puncher il se feed, il se nourrit là dessus et il, de, il se renforce et il devient difficile à contrer Premièrement, l'auto-attaque de Butcher de base, elle est assez rapide, mais elle n'est pas non plus incroyable. On est sur des valeurs niveau 20, 285 d'auto, c'est pas énorme, comme vous l'avez compris, ça va être fort en fonction, c'est pas de base où il est fort le butcher C'est surtout avec les améliorations de viande évidemment Alors un premier point, le, le ficelage, vous voyez une petite portée Temps de recharge 4 secondes, mana 40, inflige 241 points de dégâts Les valeurs niveau 20 encore une fois, et ralentit les ennemis de, de 50% Ce ralentissement s'estompe en 2 secondes, la prochaine attaque de base se déclenche de façon immédiate Et c'est ça le reset d'auto-attaque timer Vous voyez entre deux auto-attaques il y a un délai Et en gros vous pouvez combler ce délai avec une compétence et l'auto-attaque repart instantanément derrière. Donc ça c'est vache, ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre avec Butcher. Si vous ne faites pas de reset d'auto-attaque timer, eh ben vous, jouez pas, vous jouez mal Butcher. Parce que en gros quand vous, avez, vous êtes arrivé au corps à corps, il faut absolument faire une auto-attaque, un Q-Spell, une auto-attaque directe. C'est le baba de Butcher pour mettre des gros dégâts instantanés avant que l'ennemi puisse réagir. Butcher c'est un perso qui a pas de mobilité, on va y revenir juste après, qui a très peu de mobilité. Donc il faut une fois que vous êtes dans le tas, il faut vraiment pouvoir assurer votre dégâts alors ensuite on a la marque du boucher. Très important cette marque. 62 de mana en recharge 14 secondes. Marque un ennemi pendant 4 secondes et lui inflige 80 points de dégâts. Les attaques de base du boucher portées à un ennemi marqué lui rendent un montant de points de vie équivalent à 75% des dégâts infligés. L'attaque de base portée aux ennemis marqués rendent deux fois plus de vie et augmentent de 0,5 secondes la durée de l'effet. Donc ce qui est très important, c'est qu'il faut essayer de savater un mec. Alors vous pouvez pas le lancer de loin, hein, vous voyez. Il faut s'approcher. Alors déjà un point. Sur un combo de Butcher, je vais direct en parler maintenant. D'habitude j'attends un petit peu mais je vais en parler direct maintenant. Reset d'auto-attaque timer, c'est auto-attaque, Q-Spell, auto-attaque. Et le Z est également un reset d'auto-attack timer. Donc vous pouvez faire une auto, Q-spell auto, Z auto. Ça vous permet de lancer trois auto-attaques très rapidement. La première, Q-Spell auto, Z auto, très rapidement. Alors le problème c'est qu'il ne faut pas lancer la marque n'importe comment parce que c'est votre outil de régénération. Butcher il est pas très tanky hein, donc une fois que vous êtes dedans c'est la marque le plus important et ça c'est aussi un des fléaux du bas niveau Vous avez cette marque là qui indique la personne à taper pour pouvoir vous soigner Le problème c'est que cette marque là elle est aussi pré visible pour l'adversaire et du coup quand vous avez la marque il faut absolument reculer Beaucoup trop de joueurs à bas niveau ne bougent plus et se laisse taper en mode « bah je vais battre le butcher à bout portant ». Non, ça ne marche pas comme ça. Donc il faut absolument reculer si vous avez la marque. Le butcher, il pourra pas vous suivre facilement, et du coup, s'il ne peut pas se régénérer il est mort. S'il est mort, il ne peut pas vous tuer. Tout simplement. Donc c'est quelque chose de très très important. Le kitting, le fait de garder à distance le Butcher, c'est son principal problème. Bien sûr, les, les blinds, les aveuglements sont très très forts contre Butcher, vous le comprenez évidemment. Et enfin, on a le spell le plus important de Butcher, c'est la charge impitoyable. 50 de mana, temps de recharge 15 secondes. Charge un ennemi, rend insensible aux effets de contrôle et augmente la vitesse de déplacement. Si la cible est atteinte, elle est étourdie pendant une seconde et subit 261 points de dégâts. Globalement, ça fait quoi Ça fait... Cette fameuse, cette fameuse animation Alors attention vous pouvez être annulé L'insensibilité apparaît que quand vous avez commencé votre course Donc vous pouvez être annulé pendant le casting time Faut faire attention à ça Par contre une fois que vous, vous avez lancé Là vous êtes insensible donc les contrôles ne vous affectent plus Donc ça c'est très important euh, Le truc c'est que la charge impitoyable vous pouvez également l'annuler en cours hein, Potentiellement, Vous avez fait ça vous réappuyez sur Ah ce moment là je l'ai raté c'était trop près Mais vous pouvez tout simplement l'annuler Genre, oh là là, il y a quelque chose, il y a des adversaires J'arrête, j'annule mon E Bonjour Hénor euh, Le E, là où il est très important, c'est que Vous allez bloquer l'adversaire sur place Ça va être faire un petit stun d'une seconde Donc en gros, votre combo, souvent, ça va être Je lance mon E Alors, je vais enlever le temps de recharge Vous allez faire E Auto-attaque Moi, ouais, je me suis raté <rire> Je me suis raté Auto-attaque, cuspel. spell je vais remettre le temps de recharge. Donc ça c'est le combo classique de Butcher. C'est je charge, auto-attaque, q Z auto. Et là on a on artille. Évidemment le hit and run va être super important, mais au départ c'est ça le combo. C'est ça le combo le plus important. La charge, auto-attaque, cuspel, auto-attaque, z et je me régène sur le mec. Alors évidemment, ne balancez pas le Z sur la même cible si vous n'avez pas prévu euh, de vous régénérer dessus. Si le mec par exemple c'est liming à Dash out, vous n'avez plus la, la marque. Vous pouvez plus la finir donc bah vous allez mourir Donc faut faire attention bien sûr Si c'est un Keltas qui peut pas, qui peut pas bouger Bon bah lui il y a moins de problèmes Et on y revient, un contre des charges Butcher Parce que Butcher c'est évidemment un perso qu'on voit aussi beaucoup en quick match Mais aussi en enquête si jamais vous avez un Butcher contre vous Les blinds encore une fois c'est très fort Mais il faut pas penser que comme il est insensible Il n'y a aucun counterplay par exemple Imaginons ça c'est un Keltas Vous chargez le Keltas bah, Le Keltas si vous met la rupture de gravité pendant votre E Que dalle, il n'y aura rien par contre, Butcher n'est plus insensible quand il touche son adversaire avec le... Et vous allez me dire, ok Malga, là vous voyez, le moment où le stun proc, il n'est plus insensible. C'est que pendant le traveling time, pendant le, le, le, le, le, le temps de trajet en fait. Donc vous allez me dire, bon bah ouais, mais c'est bien mignon Malga, mais euh, quel intérêt en fait Et bien en fait, par exemple, avec une liming, si vous faites charger... Au moment du stun, de, de, de la seconde de stun du contact, vous lancez l'onde de choc juste avant, le temps d'animation va faire qu'au moment où le Butcher arrive, pouf, il est repoussé par l'onde de choc, il ne peut pas vous taper, vous allez appuyer sur eux et vous pouvez sortir. Pareil avec, euh, avec plein de personnages, je pense à Cassia, Cassia, un très grand counter de Butcher, et la plupart des gens se disent « ouais mais si Cassia se fait charger c'est fini ». Cassia, le, vous mettez au moment où le Butcher va vous atteindre, vous mettez le Z sur place, et Butcher, et ben il est comme un con Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec Butcher Parce que si vous chargez un mec qui s'attend à, à quoi faire Ça peut être très compliqué Par exemple un Raynor qui a pas d'escape Un Raynor, alors je suis pas sûr que le Q-Spell fonctionne au niveau de l'animation Pas sûr, mais de toute façon au moment où vous allez arriver, vous allez charger il va vous balancer le bump et le bump va de plus en plus loin en fonction de la distance à laquelle vous, vous trouvez de lui. Plus vous êtes proche, plus vous allez être éloigné. Donc il va vous dégager instantanément. On y reviendra à partir du niveau 10. Mais du coup, c'est vrai qu'il faut bien penser à ça. Le moment où Butcher atteint sa cible, c'est le moment où vous pouvez dégager tout ça. Contre un Butcher, priorité absolue. Et donc il faut faire attention aussi quand vous êtes Butcher et compter ce genre de choses. La purification une purification, une Lily qui purifie Lily très fort contre Butcher évidemment, blind plus purification euh, Mais tous les, toutes les purifications Sont horribles contre Butcher Puisque Butcher, vous allez vouloir charger les mecs Et le détruire et c'est en plus une purification très facile à utiliser Un peu comme contre XUL Puisque comme il y a la charge Le support généralement c'est de la réactivité Donc faut se dire Oh là là je vais purifier ça et tout La charge de Butcher ça se purifie très facilement C'est pas comme si vous entendiez un mec gueuler De la viande fraîche Et vous le voyez débarquer Donc vous avez le temps de pouvoir purifier Avant la charge du Butcher Juste avant la, la charge Comme ça le mec n'est pas stun Vous pouvez pré-purifier euh, votre pote Donc ça c'est très très intéressant Donc il faut bien penser à ce genre de choses Et on en reparlera aussi avec l'ultime du coup Butcher l'important c'est le timing C'est le moment où vous allez lancer l'assaut Alors on va parler maintenant des talents Et bien sûr le E fonctionne sur les sbires Vous pouvez vous en servir comme d'escape hein. Là je me fais engage Hop je peux m'en sortir aller chercher ma fontaine tranquillement Maintenant parlons des talents Les talents de Butcher euh, souvent il y a des grosses incompréhensions, alors parce que Butcher il va où hein C'est un assassin mêlé, donc où est-ce que vous le déployez Butcher malgré ce qu'on pourrait croire, alors il y a deux façons de le jouer Soit vous le jouez euh, en assassin mêlé solo lane, donc dans la solo Le perso a un très bon kit, hein, la marque du boucher c'est très bien pour se sustenter euh, Il a également un peu de dépêche, il peut mettre des autos Et de toute façon le perso doit farm pour pouvoir récupérer ses petites viandes et augmenter donc ses dégâts Donc en solo lane ça lui va très bien le petit Butcher mais la plupart des Butchers, ils veulent pas être en solo lane. Ils veulent tuer Et du coup, bah c'est chiant. Mais Butcher, son vrai poste à la base compétitif, c'est la solo lane. Et là où il en aura besoin, c'est justement de la découpe qui augmente de 100% les dégâts de ficelage infligés aux serviteurs, mercenaires et monstres. Butcher est un counter naturel de certains solo laners qui sont dits très très forts. Et par exemple, alors là je vous parle, on est le 1er avril, mais le 1er avril 2021, mais euh, ça sera vrai après, c'était vrai avant. Butcher euh, à l'heure actuelle Sonia est très très méta Et d'ailleurs c'est étonnant De ne pas avoir un peu plus De Butcher en solo lane Parce que Eh bien Butcher C'est un counter hein, de, de Sonia avec son stun, sa sustain Il a plus de sustain que Sonia Il interrompt sa, la sustain de Sonia Et il frappe plus fort que Sonia Donc c'est vraiment un gros counter de Sonia Butcher Mais donc il, a, il est fort contre certains pics qui, euh, qui peuvent être considérés comme très très forts actuellement Donc c'est vrai que Butcher On l'oublie un petit peu à ce niveau là Et si vous jouez découpe, eh bien il a un très bon Dépush, il a un très bon wave clear Augmente de 100% les dégâts de ficelage infligés aux serviteurs, mercenaires et monstres Ça vous permet de faire les sbires beaucoup plus vite ça vous permet de faire les sbires beaucoup plus vite. Ça vous permet également de faire les camps, de faire plein de choses, de solo liner en fait. Hein, et potentiellement même de double soak en fait et de sécuriser vos kills. Parce que, qu'on soit clair, le A c'est avant tout un reset d'auto-attaque timer, des dégâts supplémentaires et votre principal outil de contrôle. Parce que bien sûr le vous l'avez mais c'est toutes les 15 secondes donc vous en aurez un en fight. Le A c'est 4 secondes de temps de recharge donc euh, bah, ça va beaucoup plus vite. Ça vous permet de rester à portée du gars. Donc très important euh, d'avoir le dépêche parce que sans ça vous n'avez pas un gros dépêche avec Butcher donc ce niveau 1 est quasi obligatoire après vous avez un autre niveau 1 qui est excellent c'est le blocage toutes les 5 secondes qu'on faire 75 points d'armure physique contre la prochaine attaque de base ça contre du tral par exemple ça peut s'avérer très intéressant euh, après honnêtement contre un tral bah, la découpe ça fait que vous avez plus de wafer qu'un tral hein. donc euh, c'est à vous de voir en fonction de la compo ennemie par exemple s'il y a un Raynor un trale, euh, et je sais pas, une cassia ouais le blocage il va s'avérer intéressant, ouais. clairement il va s'avérer, qu'est-ce que tu fais Reynaud Il va s'avérer intéressant, il est clair. Mais du coup, l'amuse-bouche qui est souvent le talent qu'on voit le plus jouer, parce que bah, si un fils lâche touche un héros, rend la moitié de son coup en mana et réduit son temps de recharge d'une seconde, waouh c'est incroyable euh, Bah en fait le problème c'est que l'amuse-bouche euh, ça change pas grand chose, vous l'avez tout le temps le A avec Butcher, alors oui une seconde de moins pour dire bah c'est encore mieux tu l'as tout le temps mal gars mais en fait vous avez trop besoin des deux autres Pour compléter le kit de Butcher Alors que ça, bah, ça changera pas grand chose Un mec qui se fait détruire, il se fait détruire Et quand vous avez du ga quand vous galérez dans la game bah, Ça changera rien, vous pourrez pas taper en PVP Plus souvent le gars en mode bah, Je vais le poke Donc c'est ça marche pas très bien La muse-bouche c'est un talent à éviter Les deux autres sont bien trop importants Notamment la découpe Souvent très sous-estimé hein. Je vois très peu de Butcher le jouer Alors que c'est vraiment le meilleur talent Et les meilleurs Butchers jouent évidemment découpe Ou le blocage Au niveau 4 Niveau 4 on a un talent et alors j'en ai parlé Butcher donc son rôle de solo Liner, mais Butcher peut également être drafté hein, mais ça c'est plutôt en team qu'on le voit mais si jamais dans le dans la draft le mec vous en parle, euh, vous pouvez tout à fait aussi jouer Butcher en triple mêlée avec un autre solo Liner ou même un double mêlée Mais par exemple une Zagara soul lane Mais le Butcher qui serait dans les rotations A4 avec le tank, le support etc Il a un double saut qui est pas dégueu Donc aussi on prend évidemment aussi le Kuba Mais du coup là on va jouer sur une double rotation Par exemple sur Spider on va faire top mid, top mid, top mid Et il va pouvoir charger sa viande tranquillement Et en plus de ça Et eh bien si jamais il y a un fight qui part Il peut suivre, sécuriser le kill tranquillement Ah j'ai raté mes... Ouais je rate tout <rire> Je rate tout Mais du coup il peut faire ça également Et tranquillement essayer de sécuriser un kill Donc en formen donc dans, le, dans la rotation c'est pas mal aussi Butcher niveau 4 donc comme on en parlait il y a un talent qui est très très fort c'est la poursuite acharnée qui réduit le temps de recharge de charge impito web de 33% lors d'un impact le problème de ce talent c'est qu'il faut pas se rater parce que si vous annulez votre E vous ne bénéficiez pas de la réduction du temps de recharge donc c'est le petit bémol c'est le petit bémol attention il faut quand vous lancez le E c'est plus pour feinter ou alors très peu faut vraiment en profiter mais 33% du temps de recharge c'est un tiers du, de, du temps de recharge ou la charge impitoyable donc c'est vraiment fort, hein. ça vous permet de l'avoir plus souvent en fight potentiellement disengage, engage plus facilement c'est génial donc poursuite acharnée c'est vraiment très très fort dans le kit de Butcher on a ensuite l'augmentation des dégâts de ficelage aux cibles diminuées si jamais les mecs sont ralentis vous augmentez les dégâts du A euh, donc aux personnes ralenties mobilisées autour on pourrait dire c'est trop bien le Q-Spell Slow, bah, en fait et on peut se dire « Waouh, il y a une synergie avec ça bah, !» En fait, ça suffira jamais parce que vous aurez jamais le temps de le faire. Le slow sera de toute façon enlevé en deux secondes. Donc le mec sera plus slow. Donc le Q-Spell, ça sera fort sur un burst en mode stun Q-Spell. Mais même comme ça, il faut mettre votre auto pour le reset, etc. Donc... Le coup bas c'est une fausse bonne idée Ça a l'air bien comme ça sur le papier mais c'est pas terrible en vrai. Le, la poursuite acharnée est quasi Indispensable dans le kit de Butcher On a ensuite la portée, qui augmente la portée de ficelage De 40% pour Waveclear de manière Plus safe ça peut être intéressant mais Là c'est vraiment vous galérez en solo lane Mais si vous galérez en solo lane bah, vous galérez Probablement encore plus sans la poursuite acharnée aussi Sur le long terme Ça peut être le bon choix sur le court terme Donc en early game mais sur le late Sur le, le mid late et même en early ça sera quand même Pénalisant de ne pas avoir la poursuite acharnée parce que même un botcher en solo Ce qui est très bien C'est qu'il aide facilement un gank Votre tank arrive Vous pouvez le tuer très facilement à deux Un Muradin bah Le Muradin normalement Il y a un travail d'esquive de l'adversaire Vous vous chargez le gars Il peut pas l'esquiver Le Muradin il suit Il stun Et le gars il peut rien faire Pendant deux secondes, 2 secondes 2,25 secondes même Parce qu'après il y a les slow etc Donc c'est encore Enfin c'est vraiment très fort Donc poursuite acharnée au niveau 4 Niveau 7 Alors là on, a, comment, on commence à avoir Des talents intéressants Vraiment des talents où il n'y en a pas un qui vraiment est au-dessus des autres on, a, on va commencer par la lame insatiable Augmente la vitesse de déplacement du boucher de 25% Tant qu'il fait face à l'ennemi marqué Donc tant que l'ennemi marqué est près de vous Et eh bien vous augmentez Et si vous vous dirigez vers lui Vous avez de la vitesse de déplacement Par contre, mais c'est vraiment cool hein. Honnêtement ça vous permet, c'est ce qui manque à Butcher La mobilité, en dehors du jeu vous n'avez aucune mobilité Donc ça c'est très fort Ensuite on a le sac de viande, quand charge impitoyable touche un héros adverse, le, boucle, le boucher obtient 50 points d'armure en tissant pendant 2,5 secondes Réduisant les dégâts de capacité qu'il subit de 50% des décomposition avec beaucoup de dégâts magiques, euh, bah, euh, c'est vraiment, vraiment pas mal Plus situationnel bien sûr, mais la mince s'assiable semble Au-dessus, le sac de viande, situationnellement, d'où le mage où il y a énormément de dégâts magiques et tout Le sac de viande va être vraiment très intéressant Victuaille rend 5% de son maximum de points de vie Chaque fois qu'un serviteur adverse meurt à proximité Pour moi ce talent il lui manque un petit truc Ce talent il manque par exemple les monstres Ça deviendrait très intéressant sur Sanctuaires Infernaux Parce qu'en fait le problème c'est que la victuaille, Bah ça sent le vieux en fait 5% de maximum de points de vie on pourrait dire Ah mais c'est trop bien en solo lane malgré tu nous disais en solo En fait si ce talent existait niveau 1 il serait bien Mais niveau 7 c'est trop tard en fait le, le, Les lanes on commence déjà à plus vraiment jouer sur des lanes et autres Donc la victuaille. C'est un peu faible, à la limite sur un Butcher qui double saut vraiment toute la game, pourquoi pas, et même comme ça, bah, en team fight ça vous servira pas. quoi. Et ça veut dire, ok, bah, en team fight peut-être, mais sur des petites cartes genre Spider Queen et autres, et sur Spider Queen et autres, bah, la mobilité ou l'armure anti sort sont meilleures. Donc Victua il manque des petits trucs, peut-être une condition d'activation, ça marche aussi contre les créatures invoquées ou des trucs comme ça, sinon c'est pas terrible. Donc la main satia plutôt. Niveau 10, alors là on voit souvent... Une grande erreur, une grossière erreur des butchers c'est de partir sur la rôtisserie et oui la rotisserie ça fait des dégâts donc c'est forcément mieux. La rotisserie, 75 de coups en mana, temps de recharge 60 secondes, ça revient vite, au bout de 3 secondes les flammes explosent autour du boucher et infligent 1096 points de dégâts aux ennemis, peut-être lancé pendant la charge impitoyable. Alors déjà ça ça donne l'impression, ah ouais c'est trop bien tu peux là la... En fait 3 secondes c'est énorme hein, avant que ça pète. Hein. Donc un butcher généralement on va le contrôler, on va lui mettre du CC, on va le stun, on va le booster, là en Raynor il va me bum par exemple, il va me dégager. Donc potentiellement votre rôtisserie ne touchera pas Donc pour assurer les dégâts de la rôtisserie Il faut le lancer bien avant le E Là le truc en mode oui tu peux le lancer pendant le E Tu verras c'est vachement bien Si tu le lances pendant le E Bah ça ne pas à la sortie Donc il faut le lancer avant et E. Sauf que quand un butcher appuie sur rôtisserie Généralement les mecs ils le regardent pas en mode euh, Ah c'est vachement bien ce qu'il fait hein, Ça a l'air trop bien <rire> Donc c'est le problème En fait rôtisserie en soi c'est pas mauvais Mais l'utilisation des joueurs est dégueulasse Premièrement Et deuxièmement bah, ça demande une préparation qui est très compliquée et je vais même rajouter un troisièmement <rire> la concurrence donc rotisserie c'est la fausse bonne idée de Butcher par contre on a le gibier de potence 90 secondes de temps de recharge Ouh là, là c'est long c'est beaucoup mais on va lire ce talent 75 de coup en mana pose un poteau qui enchaîne le héros adverse le plus proche au bout de 1 seconde inflige 390 points de dégâts donc ça fait des dégâts entrave l'ennemi et le réduit au silence pendant 3 secondes et ça mesdames et messieurs c'est juste trop fort Sachant que la portée du gibier de potence est monstrueuse Je peux mettre mon gibier de potence ici, le mec ne peut rien faire Donc la portée est impressionnante et c'est tout simplement ce qui manque au kit de Butcher Un contrôle très longue distance sans forcément être au contact Le fait que le mec bah, il est attaché à un endroit donc tu vas pouvoir le taper très facilement sans qu'il s'éloigne et en plus de ça, le mec il silence Donc même des persos qui ont beaucoup de mobilité Ils peuvent rien faire contre ça Un support qui a des purifs etc Boum, gibier de potence euh, Un Raynor qui pourrait me bum si jamais j'arrive au corps à corps Boum, gibier de potence Et un autre point qui est très fort avec Butcher C'est aussi le combo avec le E Alors bien sûr on pense OR à très longue distance Qui vous permet de E Et ensuite vous faites ça tranquillement Et vous sécurisez le kill Mais il y a le combo inverse c'est à dire que vous allez charger le gars. Alors, oui, au passage, quand vous avez fini de marquer les viandes, votre hache passe en doré. Hein, qui indique. Euh, et votre, quand vous affrontez un butcher, s'il a la hache dorée, ça indique que justement, eh bien, il est feed. Il a activé sa marque. Et quand le Z est activé, là, vous voyez, c'est le truc comme ça qui, qui indique qu'il y a la marque. Donc, il faut faire attention aussi. Pensez, hein, visuellement, le butcher, c'est important. Donc, un autre point, c'est de faire le combo dans l'autre sens. Charger, assurer. Et le mec, à la fin du stun, vu que ça dure une seconde. Vu que ça dure une seconde, le mec ne peut pas bouger. En fait, vous l'avez stun. Suivi de gibier de potence, le mec pendant une seconde est stun. Et ensuite, trois secondes, il est silence. C'est une cible très fragile. Donc, gibier de potence, dès le niveau 10, c'est monstrueux. Et gardez bien en tête, j'ai dit dès le niveau 10. On y reparlera après. Niveau 13, vous avez deux choses très importantes. Mais on va commencer par la meilleure, c'est la frappe brutale. Pendant secondes qui suivent l'utilisation de ficelage les trois prochaines attaques de base de boucher infligent 15% de dégâts supplémentaires alors déjà butcher bah une fois que vous êtes dans la mêlée vous pouvez plus trop vous en sortir donc c'est quand même très fort c'est du burst, hein. vous chopez un gars, il faut le tuer, il faut pas qu'il puisse partir Donc vous allez tuer un mec, il faut assurer le kill d'un mec Donc malgré ce qu'on pourrait croire en mode, oui c'est un auto attaqueur donc c'est sur la durée etc non, non non non non, ça marche pas comme ça, vous êtes corps à corps Un Raynor, ok, vous vous êtes corps à corps, et même un, même un distance ça marche pas comme ça non plus Mais un corps à corps, il faut taper, quand vous êtes dans la mêlée, c'est du hors Il faut rester, tuer ou sinon il faut repartir Donc... Vous n'avez pas le choix, il faut assurer le kill Donc l'utilisation du Q-Spell qui vous met 3, 3, les trois prochaines auto-attaques Inflige 15% de dégâts C'est très fort parce que plus vous avez de vitesse d'attaque Là j'ai complété donc j'ai plus de vitesse d'attaque Donc ça va plus vite, le burst va plus vite Mais en plus de ça, plus de dégâts Et également plus de sustain N'oubliez pas que c'est en fond en pourcentage 75% des dégâts infligés Donc si vous faites plus mal sur vos auto-attaques Vous soignez également plus Donc la frappe brutale très fort C'est vraiment le meilleur talent Sachant que c'est 4 secondes de CD Donc ça revient très très facilement Ensuite on a la charge chevage. charge impitoyable inflige au héros un montant de dégâts supplémentaires équivalent à 10% de maximum de points de vie. Alors ça pour le coup ça peut être pas mal si vraiment la compo ennemie est très tanky genre 3 mêlées, euh, même des caries très tanky genre Ticus, Cassia, euh, Yablaze, Johanna et tout. Là ouais pourquoi pas la charge chevage peut être pas mal mais franchement privilégier la frappe brutale, charge chevage, c'est vraiment si en face c'est extrêmement tanky. Fandoir ça c'est la Terrible mauvaise idée. Euh, les attaques de base, ça me rappelle un peu certains mauvais builds de Keltas ou autres. Euh, ou Lucio, typiquement. Les attaques de base infligent 35% des dégâts de base du boucher dans une zone autour de la cible. Là, on pourrait se dire, ah, c'est génial, ça permet d'attaquer en zone. ça, tu tapes un petit peu tout le monde dans le teamfight. Butcher, c'est je E un gars et je l'accroche et je le détruis. C'est E gibier de potence. On, alors, vous pouvez E un gars et gibier de potence le support, hein, évidemment, pour pas qu'il puisse le soigner. Mais c'est ciblé. C'est chirurgical. C'est pas genre je papillonne dans le fight, C'est lui. Il meurt, c'est tout <rire> donc les attaques de zone, on s'en fout. Et là, vous allez me dire, ouais, mais malga pour le PVE, c'est cool. Pour le PVE, vous avez le découpage qui augmente de 100% les dégâts de ficelage aux serviteurs, aux mercenaires et aux monstres. Les monstres, c'est les créatures sur les maps, donc euh, les immortels, sanctuaires infernaux, les squelettes, etc. etc. Donc vous avez déjà la découpe, donc pas besoin de ça, pas besoin de l'autre, et ça, ça va augmenter votre PVE aussi. Hein. Si vous en immortel, un squelette, vous allez tuer plus facilement les squelettes, puisque ça marche en PVE aussi, c'est pas que. Sur le, les dégâts héroïques Donc Fandwar c'est de la merde sur Butcher <rire> Niveau 16 Niveau 16, alors là honnêtement il y a des choses intéressantes euh, Vous avez, on va commencer par l'enragé qui est quand même très très fort dans le kit de Butcher Quand le Butcher subit des dégâts alors qu'il dispose au moins 50% de ses points de vie Il devient enragé pendant 10 secondes Donc c'est quand même vachement long Ce qui euh, augmente sa vitesse d'attaque de 40% Donc ça veut dire aussi plus de dégâts, plus de soins, etc et il lui confère 25 points d'armure. Et disons les dégâts qu'il subit de 25%. Donc 25 de d'armure, c'est quand même cool. Cet effet a été fait un temps de recharge de 25 secondes, mais vu que ça dure 10 secondes, bah il a que 15 secondes de temps de recharge effectif. Donc l'Enragé très très fort, c'est un incontournable sur Butcher, ça marchera tout le temps, offensivement comme défensivement, c'est génial dans un teamfight parce qu'il faut pas oublier que l'Enragé, un Butcher quand vous êtes stacké, là j'ai 210 de stack. Enragé, même à 50% de points de vie, je peux potentiellement Z un mec qui m'a contrôlé, par exemple un ETC qui m'a glissé de fondu Hop, je suis au milieu de son équipe, je zed l'ETC, il ne peut plus repartir euh, je peux remonter ma, mes points de vie façon yo-yo hein, en mode euh, je remonte euh, monstrueusement donc l'enragé très fort. Ensuite, on a frénésie sanglante qui est pas dégueu, c'est un talent que je trouve un peu sous-estimé que j'aime bien, même si l'enragé bah, il est trop fort donc c'est pour ça. Les attaques de base portées aux héros adverses augmentent les vitesses d'attaque de déplacement de 5% pendant 3 secondes jusqu'à un maximum de 25%. Ce talent je le conseillerais si en face il n'y a pas trop de burst, ce qui est rare, et si vous n'êtes pas parti sur lame insatiable. Vous êtes parti par exemple, sac de viande, imaginons parce qu'il y a beaucoup d'armure anti-sort, enfin il y, y a beaucoup de dégâts de mage. Bah à la limite ça peut rattraper un peu le truc avec la vitesse de déplacement Puisque la vitesse de déplacement n'est pas cumulable Donc frénésie sanglante à ce niveau là peut être assez cool et bon s'il y a des mages normalement il y a du burst Mais du coup bah c'est vrai que s'il y a des mages le, Vous avez déjà l'armure anti-sort donc peut-être moins intéressant Donc effectivement frénésie sanglante devient mieux euh, Puisque vous avez vitesse de déplacement et également anti-burst Donc pourquoi pas la frénésie sanglante dans ce genre de cas de figure Mais moi j'adore hein, enfin Les deux sont très très forts Ensuite on a le choc affaiblissement le ralentissement de ficelage ne se résorbe plus et sa durée est augmentée de 30%. Je le rappelle, le slow se s'estompe en 2 secondes. Donc au départ, le slow est très fort, 50% de slow, mais à la fin, bah, il n'y a quasiment plus de slow. Donc les 2 secondes, qui maintenant slow à 50%, c'est très fort. Mais c'est de l'utilitaire, c'est vraiment pour aider... Ce talent là, je le considérais potentiellement en Butcher Main Tank et même en Butcher Main Tank, c'est l'enragé. Alors qu'est-ce qu'une compo Butcher Main Tank Ne faites pas ça en solo queue. voilà Ouais, remarque, ça peut se faire en solo queue, mais c'est compliqué. C'est une compo vraiment one shot, on attrape un gars, on le détruit. À ce moment là, bah, un tank serait presque. Enfin c'est pas, pas une compo très facile, hein, c'est très dur à jouer, faut bien jouer macro, faut attraper un gars, le tuer et ensuite faire des trucs sur la carte. C'est plus en team, mais un Butcher en team peut très bien jouer le rôle de tank, c'est juste que bah, le tank va être moins important parce que Butcher il a du CC avec charge ambitoyable, JB de potence, il a pas mal de contrôle, mais c'est pas facile à jouer. Donc Vous pouvez potentiellement remplacer le tank par un Butcher, mais bien sûr bah, il n'a pas le kit d'un tank en mode ultra tanky, donc... Peut-être que le choc affaiblissant va être cool, mais même comme ça, bah, l'enragé en même temps que ça marche mieux. Donc, enragé premièrement, frénésie sanglante, et si vraiment il n'y a pas de CC, pourquoi pas le choc affaiblissant euh, Niveau 20, donc on va prendre l'enragé, niveau 20, et là vous avez le talent qui fait que Butcher a été compétitif à certaines époques de l'histoire, alors que souvent on considère que c'est un perso un peu troll, Butcher. Labattoir. Gibier de potence enchaîne maintenant tous les héros adverses à portée. C'est probablement l'un des meilleurs talents vain du jeu. Vraiment, je ne déconne pas. Quand il y a toute une équipe paquée et que vous mettez un gibier de potence 5, vous avez potentiellement gagné. Le match en fait là-dessus, sur un niveau 20, vous pouvez gagner le teamfight et donc la game parce qu'un butcher, quand il tape le corps ou tape un T2, etc., ça rigole pas. Surtout que maintenant, l'effort il, ralent... il ralentit plus la vitesse d'attaque. Donc, quand le butcher il arrive sous le tour, vous priez, hein vous chialez vos grands morts. Donc, gibier de potence, l'abattoir, le 20, c'est monstrueux. Alors, évidemment, faites-le en sorte quand même que toute votre équipe puisse suivre ce 20. Mais si jamais ça touche 5 et que toute votre équipe et vous-même pouvez suivre, mais même tout seul, hein, votre équipe est morte, vous êtes en 1v2, 1v3, avec un abattoir, vous pouvez sécuriser un kill très facilement, se passer à l'autre, passer à l'autre. Hein. L'abattoir, c'est monstrueux, vraiment monstrueux. Ensuite, on a le blink, l'éclair du Nexus, un flash pour un perso qui n'a pas de mobilité, c'est toujours bien. Donc téléporte à un endroit proche, 70 secondes. Il a toujours pas été rework en mode ça va augmenter, je sais pas, les dégâts ou un truc, comme Kirigan, ça, un jour il sera peut-être touché. Mais bon, déjà un flash sur Butcher c'est pas mal. Hein. Mais bon, l'abattoir c'est tellement fort. Donc je considère que l'abattoir, même sur deux mecs, ça peut être super rentable si vous avez accroché un support par exemple. Donc faut pas essayer de faire de l'abattoir 5 en permanence. Mais un abattoir 2, 3, 4, ça fait déjà le café. Hein. Maintenant, si vraiment ils sont toujours des paquets et qu'ils jouent macro, enfin ils sont vraiment jamais ensemble, bah, le, le flash va être très bon. Le flash, vous pouvez go un gars, repartir, etc. C'est très bien. Après, il y a les du Nexus qui, certes, sont pas dégueux, mais ça ça peut être pas mal si vous avez quand même beaucoup de support avec vous et autres et que l'escape n'est pas forcément nécessaire et qu'en plus il joue ou alors l'âme du nexus simplement si vous êtes en train de finir la game vous venez de passer 20 et là il y a un call core qui se lance faut finir, l'âme du nexus bien sûr va être meilleur que l'abattoir l'âme du nexus augmente de 20% les dégâts d'attaque de base ça synergise bien sûr avec vos propres dégâts d'auto grâce à la viande fraîche et le ralentissement de 20% après le ralentissement de 20% on va pas se mentir, ça on s'en fout sur Butcher, puisque généralement vous avez le Q, le E et le gibier. Donc l'âme du Nexus c'est surtout vraiment je dirais sur un call core, en mode bon bah là on va finir, il euh, faut que je prenne un vin qu'est-ce que je prends L'âme du Nexus. Mais sinon l'âme du Nexus c'est assez situationnel, l'abattoir est bien meilleur et l'éclair du Nexus bien meilleur également. Parce qu'un Butcher, tant qu'il est vivant, c'est un problème. Donc il faut rester en vie. Le plus important c'est. Vous avez les dégâts, les dégâts vous les aurez ce qu'il faut, c'est de la survie. C'est pour ça que l'enragé est très fort et c'est pour ça que l'éclair du Nexus est également très fort. Maintenant, si les mecs sont silencieux, et bougent pas, c'est encore meilleur. Donc l'abattoir, vraiment god. Voilà, j'espère euh, que euh, ce guide sur Butcher vous aura plu. Il y a eu pas mal de petits tutos, de petits tips et autres. Euh, donc j'espère voilà, que tout ça vous aura plu. Si jamais j'ai pu oublier des choses, n'hésitez pas à en parler euh, dans les commentaires et autres. Si vous avez des questions, bien sûr. J'espère qu'avec cette vidéo, vous arriverez à mieux jouer Butcher, mais aussi à mieux contrer Butcher. Butcher, très. F... Enfin souvent c'est le perso qui est facile à baello et extrêmement dur à jouer à haut niveau ce qui fait qu'on considère que c'est un perso troll mais Butcher c'est un perso qui Honnêtement et parfois sous-estimé et d'un autre côté, surestimé. C'est un peu la contradiction du personnage, à la fois surestimé et sous-estimé. Et en compétitif, honnêtement, le butcher, on devrait potentiellement le voir un peu plus. Et à Baélo, bah normalement, le butcher, il devrait avoir moins d'impact. Autant... C'est normal qu'il ait de l'impact, mais il ne devra pas avoir autant d'impact qu'il n'en a. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas à me suivre bah, sur les réseaux sociaux et autres. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus Vous êtes fait avoir, hein. vous avez cru que c'était un poisson d'avril, et non, c'est un vrai guide butcher, et oui, c'est un vrai guide butcher. Je fais plein de bisous. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu hein, évidemment hein, sur, euh, sur la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours pas déjà fait, mais bon, c'est toujours pas déjà fait, je vous envoie un butcher direct. Et euh, bah, les Facebook, Twitter, hein, petit follow, tout ça, ça, ça fait plaisir. Bisous!